Oui, bonsoir. Ça va Ça va, je suis là. Oui. Bébé. Tu as déjà. L'argent là. Je ne t'ai pas amené l'argent. Je t'ai dit que j'ai pas hein? l'argent. Tu n'as pas compris. Je que que tu t'arrête que... quoi ici? Je que pas je pas que je pas l'argent. Tu tout le temps, je te donne l'argent. Mais pour déboire le tout ça, là, pas l'argent à te donner. Mais non, tu, tu n'as même pas l'argent là. Tu veux faire quoi ici Je t'ai pas compris quelque chose. Ah bon C'est juste que tu vas, tu vas aimer ça. Oui, oui, c'est Pardon Pour la fête. Ça, c'est pour moi. Et la mmh. Attends, je de te demander là. Je suis un singe. Oui, Pourquoi tu me donnes ça Mange ça toi-même. Mange oui. ça. Mais J'en veux là, je vais te donner l'argent. Tout d'abord, dégage. Ah ah. Dégage. Mais parce que je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Ne me crée pas des problèmes, mon gars. Si tu vois sais ici, là, il y a Je sais pas, tu veux le voir maintenant. Tu vois. vois Tu vois, il y a les gens. Il y a ceux qui dépensent, qui Moi, je rentre. Dégage, mon gars. Il ne me crée pas des problèmes. Mais à cause de l'argent, tu veux m'écouter à cause de l'argent de de décembre là je t'ai amené ça là là oui on dépêche on la là ça va. Non, con... Bien, ouais, je vais pas ça va ouais. Là. ok bébé ouais. je <rire> ma mousseau non peut pas toi bon, tu bon, bon, vous voulez vous la connaissez ouais c'est ma femme c'est ma mousseau c'est ma femme mais qui a géré ça, ça du janvier à novembre c'est parce que je n'ai pas l'argent du de mois de décembre là Elle m'a quitté, elle a dit qu'elle a toujours... Eh mais c'est normal Quand on n'a pas l'argent, c'est pas femme Vous voulez comprendre ça jusqu'à quand Quand on n'a pas l'argent... Mon frère Attends. Tu veux voir si j'ai quelque chose pour toi ici hein va donc C'est 50 francs Vas-y baby avec Allez c'est bon Baby, quand tu n'as pas d'argent là, faut pas chercher femme Vas-y Quand tu n'as pas d'argent, faut pas chercher femme C'est l'argent qui fait ça Tu vas jouer Vas-y, vas- y, vas -y, vas -y. Mais y a quoi? Pourquoi tu laisses ce gros pas devant ta voiture? Hein. Ah. Un individu quelconque. Tu n'en fais l'argent et puis avec qui Allons-y, ah. casser ça. Tu vas faire ah, à T'inquiète pas, je reviendrai pour toi. <rire> Ouais, ouais. Apporte-moi deux pour deux Je suis... Allô. Je t'avais quand même dit, quand tu n'as pas d'argent, il ne faut pas chercher femme. Tu fais quoi encore là Mais c'est ma bon, femme. Pas... Euh, c'est avec toi maintenant. On a resté déjà vite à On oh, Va chercher quelque chose à faire. C'est hein? parce que je n'ai pas l'argent de décembre, là, elle va laisser. Mmh. Mmh.